Je m'appelle Audrey Lemarouille, je suis étudiante à l'université de Rennes 1 en France et je suis actuellement en train d'effectuer ma césure éduc à l'université de Pech en Hongrie. J'ai choisi d'intégrer la faculté de Business et Économique afin de découvrir plus particulièrement le Management qui m'apportera une double compétence intéressante à mettre en valeur à la fin de mes études surtout pour mon projet professionnel qui est de devenir chef de projet informatique. mobilité m'apporte tout d'abord une première expérience d'études à l'étranger, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Le fait de pouvoir faire une pause entre ma licence et mon master me permet également de prendre du temps pour construire mon projet d'études qui est d'aller faire ma première année de master miage à Montréal l'année prochaine. Sinon j'aimerais beaucoup débuter ma carrière professionnelle à l'étranger après mon master donc c'est un gros plus de pouvoir commencer à entraîner mon anglais dans cette école internationale. J'attends de ce voyage la découverte d'un nouveau pays et de sa culture et surtout beaucoup de rencontres de personnes venant de tous les coins du monde.